Marbé, les musulmans, Bacharé, musulmans, Marandromouche, Maranène a d'autres orientations religieuses, Ahmad qui commence à fêter Noël. Mais il commence à fêter Noël juste pour l'aspect euh, festif de Noël. Vous savez que l'aspect festif de Noël existe avant le christianisme, avant le judaïsme et avant l'islam. Parce que les gens... Avant la. Oui, il, il, il célébrait le solstice, solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, avant l'apparition des religions monothéistes. Mm. Et il le faisait en décorant un arbre. Mm. Donc c'est avant... un retour à des traditions que nos ancêtres faisaient il y a des milliers d'années. De... Voilà. Fait. Donc. Il y a des traditions qu'on a associées avec, avec des religions internes, avec l'islam qui okay, par exemple euh, la main de y a la de Fatima c'est phénicien ouais. la main de Fatima est phénicienne. avant même l'islam avant les sages enterrent quand ils enterraient ou y a pas de à dire que le dimanche n'est pas un jour où les musulmans doivent faire quelque chose donc on va se diviser en deux groupes euh, je suis une fille comme plus créatif que expert en technologie Donc, je Oui, je vous dis il n'y a pas de piège là. Il faut répondre honnêtement, Je connais mille actes de créativité que les technologies. je mets à actes de la créativité, je vous agglomérer, vous, le parti. on va faire un exercice, manet. le Je connais de technologie. ديكم فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو توكي منو باه فم بان لي نوتر لي نوتري يفرقوا اليهم على زوج لون المول الميولات نتاعهم مايش واضحه Rabbi vous remercie. un vous remercie. Je vous remercie. Je des Je vous vous Je Je je Mais juste, je vous demande avez... oui. de je vous demande de collaborer ensemble. le but de cet exercice est très très simple. بس. شكون لنا على الهالوين؟ مرحبا. الهالوين شنو؟ يصير في الهالوين حتى بالمنطقه نتاع طوانسه كا الهالوين؟ ولا؟ <coughs> Et oui il parle pour parler du mais plutôt. Cette cette de, du beaucoup de, euh, de... Ah oui. choses, pour un déguisement. that. Euh, mm. mais... oui de la base de Halloween, euh, c'était une fête celtique chez les Celtes, dans les, à l'époque où l'Irlande, la, euh, la Grande-Bretagne, la France, etc., enfin la Gaule, étaient des pays païens avant les religions et le 1er novembre, ils croyaient dans leur croyance, que c'était la nuit 31 octobre au 1er novembre, qu'il y avait un pont entre le monde des morts et le monde des vivants. Et que les morts revenaient le 1er, le 31 octobre le 1er novembre, pour visiter les, euh, les, les, les, les vivants. Et donc il fallait donner un cadeau. Et bien il fallait donner un. à de, de manger à ces morts. D'où les enfants qui se déguisaient, en, qui se déguisent toujours en fantôme en sorcière bref, en. en en esprit et qui demandait demande trick, trick or treat », c'est-à-dire euh, « donne-moi donne un bonbon, donne-moi quelque chose de bon » ou alors je te fais une farce parce que justement, dans, dans, les, dans la croyance païenne, c'était que si tu ne donnes pas un bonbon ou quelque chose de bon à cet esprit qui vient te rendre visite, il va te jouer un mauvais tour. Et la citrouille, pourquoi la citrouille euh, La citrouille était… Un, un légume ou un fruit qui arrivait à maturité à cette époque à la fin de l'automne, etc., mmh. etc. Et la citrouille, euh, il y avait beaucoup de citrouilles dans des pays comme l'Irlande, etc., etc. Donc ils l'ont associé à, à Halloween. C'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. Ce sont à la base des traditions qui ont 2000 ans, 2500 ans. Et ensuite, avec les Américains, avec ces chers Américains bien sûr, ils en ont profité pour recycler toutes ces croyances, toutes ces anciennes traditions et pour en faire quelque chose de, Comme euh, de commercial pour gagner de l'argent. Mais à la base, c'est des traditions qui ont 2000 ans et plus de 2000 ans. Que ce soit, que ce soit Noël ou Halloween ou... C'est pas ça la question. Je vais parler en français. Oui. D'accord. C'est juste pas ça la question. Donc, euh, euh, nous, Tunisiens... On a notre propre Halloween aussi. Qui est Qui est à Ashura. Parce qu'à aussi, c'est la fête des morts. Oui, et bon, c'est la au des nous, on donne des, des amus-golds, en fait. Ouais. Est, euh, et au lieu de se vêtir en vêtements horribles, euh, en. C'est du kahlamimina, je ne sais pas, comment on dit, hein, pas Mais le voilà, kohal, c'était. C'est la fête des morts aussi. Hein, parce le kohal, c'est la fête des morts À la base, le kohal pour Ashura, c'est pour porter le deuil de Hassan dressein Non, non, non, c'est la fête des morts. non c'est la fête des morts. la commémoration de la après qu'elle a été associée à... La c'est en fait, dans plusieurs régions, il y a un peu de l'alien, il y a un peu de l'alien, il y a un peu de l'alien, il C'est ça, voilà. Donc, on a Halloween, un peu moins marketing que Halloween. Que, oui. Pourquoi on rebondit sur Halloween et pas sur Halloween voilà, La licence de la communication. Parce que les Américains communiquent dessus depuis. De euh... Depuis des années, parce que les Américains sont les maîtres des médias, donc les maîtres du monde, donc ils ont contaminé, entre guillemets, propagé plutôt l'habitude à l'Europe. Parce que les Européens, alors qu'à la base c'est un truc européen, Halloween ils ne le fêtaient plus. Donc ils ont, les Américains, vu qu'il y a beaucoup d'Américains d'origine irlandaise, et que c'était une fête qui se fêtait surtout en Irlande, ils l'ont re-backagé et re marketé aux États-Unis, ils l'ont propagé en Europe l'Europe, c'est venu du café Chine. Un peu comme Noël. Un peu comme Noël. Un peu comme Noël. Euh, allez, c'est Halloween, c'est très très simple. Halloween, c'est dans 15 jours. Mm -hmm. C'est un euh, je voulais vous garder, on oh, voulait vous garder inspiré justement pour voir de vous-même Halloween. Donc, ce mm -hmm. C'est les insights. Euh, Kalim, tu es plus à même d'en parler. On un insight. insight. <coughs> ce qui est un insight, si je cherche la manière la plus facile de le définir, c'est une habitude particulière d'un consommateur, des consommateurs. Par exemple, je ne sais pas, les jeunes de 14 ans, les jeunes entre 14 ans et 16 ans, lorsqu'ils rentrent chez eux après l'école, la première chose qu'ils font n'est pas d'étudier ou de manger, mais de jouer à un jeu vidéo. Ça par exemple, ça serait un insight. C'est un comportement particulier, propre à un groupe donné et qu'on ne retrouverait pas ailleurs, On ne retrouverait pas dans un autre monde. Voilà. Bien. Donc, Narnata, on va rechercher des insights par rapport à Halloween. Nous avons une fête euh, qui n'est pas de notre culture, mais qu'on s'est appropriée. On se l'est appropriée, t'as l'état Si on ne fête pas Halloween à proprement parler, on fête en quelque sorte Halloween. On le fait dans les hey, fait, dans les restaurants, dans les cafés, euh, ouais. on le fait dans les boîtes de nuit, etc. Les décorations, on enfin, a des soirées spéciales Halloween, euh, des déguisements, etc. etc. femme enfin, a une certaine petite culture Halloween. Mais le challenge que je voulais vous proposer, nous voulions en sa vous... Lyon, ça Proposé aujourd'hui. Je euh, connais un Je connais un Fat Foul. Je connais un Fat Foul. Je connais un Fat Foul. Je connais un Donc, on a la plus grande équipe de Creative Technologies de Fitouns. L'équipe a été mandatée par Fat Foul Bidou. Euh, pour relancer justement sa stratégie de marque pour Halloween. Donc, Falfool a besoin d'un concept le jour de Halloween. On comme 30 minutes. Les enfin, qui vont se baser sur les technologies, sur les social media, sur les supports, on va vous expliquer notre méthodologie. La méthodologie est simple. Euh, euh, euh, tableau. C'est <coughs> la même chose que vous devez faire ici, vous devez fixer les supports. c'est les technologistes, les pshigyés et va utiliser en amont, quels sont les formats de sur quels réseaux sociaux vous avez fait je me parle Je suis une communauté. Je parle avec. Je parle avec des gens. Ou on ma on de je parle avec des gens. Ou là très de la de de je suis en train faire une vidéo, une application mobile, elle est en une recherche d'expérience quelque part, une opération street, un événement, ou les créatifs de doivent penser à l'idée que on va lancer Facebook. Je n'ai l'idée que je suis en train de faire en Halloween. En tant que Facebook, quelqu'un qui a l'habitude d'Halloween, je fais quelque chose. Je vais revenir à ce marché, un avec Halloween. Donc les créatifs, comment on peut jouer avec ça pour créer un message fort L'objectif interne, comme c'est un message fort. Hajabak, vous interagissez ensemble. L'équipe technologique ou l'équipe créative ne peuvent pas de toutes les façons donc, Rooney justement, c'est un exercice pour voir comment les deux équipes interagissent réellement en et à quel niveau elles interagissent ensemble. Win la créativité de Strak Technologie, Win la technologie de Créativité. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc, 30 minutes, on a pour boucler justement le workshop et voir le travail en Ok. Hmm? On a besoin d'une campagne. Une campagne pour Halloween à la une idée, idée. qu'est-ce qu'on va faire On va faire un événement, on va faire une vidéo, on va faire un social expériment, on va faire un live Facebook, on va faire quelque chose à la télé, on va faire un live digital, je ne sais pas. Je pense les y a des gens qui ont une certaine expertise ou un kiff-kiff. Donc, essayez de collaborer ensemble, vous aurez les idées nécessaires. Vous avez 30 minutes pour sortir, pour sortir avec un concept. Bien sûr, euh, sortez un concept, on bat fil Il n'y a pas de mauvais concept, là. Allez, à 30 minutes. Oui, Allez,